Je m'appelle Estelle Poré, j'ai 24 ans et je pratique le jet ski en compétition internationale. J'ai commencé à travailler à l'académie au mois de mars 2020, donc ça va faire 6 mois. Donc je pratique le jet ski depuis que je suis toute petite en compétition euh, et on va dire depuis 4-5 ans à haut niveau et il euh, bah, y a arrivé un moment où je commençais à stagner et on va dire pire que ça, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à finir une course en étant, euh, en étant fière de moi, j'étais euh, complètement bloquée, euh, alors à l'entraînement je, je, je performais assez bien, j'avais tout on va dire, j'étais quand même douée, je travaillais pour ça et en compétition, ben... Je n'arrivais pas à exprimer ce que, ce que j'exprimais en tout cas à l'entraînement et je finissais toutes mes compétitions frustrées. Comment j'ai trouvé l'académie Tout simplement je me suis reconnue dans, dans l'histoire de, de Pierre, euh, puisque bah, moi aussi j'ai connu un petit peu ce qu'il a connu, c'est-à-dire que euh, j'ai été beaucoup de fois euh, deux fois vice-championne euh, du monde, euh, vice-championne d'Europe, enfin à chaque fois. Euh, J'étais deuxième ou troisième et je me suis reconnue dans son histoire et, et du coup, je me suis dit bah, c'est ça qu'il me faut et, et j'y vais. J'ai eu deux compétitions importantes du championnat d'Europe où, bah, avec naturel et sans forcer, j'ai réussi à exprimer ce que j'avais envie d'exprimer, à, à être déterminée, à donner tout ce que j'avais. C'était mon objectif et en plus de ça, bah, le, le résultat était là aussi puisque j'ai remporté le dernier Grand Prix, grand prix donc euh, tant mieux. Euh, mais voilà, mon objectif principal il était vraiment de faire cette compétition en étant, en étant libre et c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc euh, Le but avec lequel je suis venue à l'Académie a, a été rempli et je pense qu'il euh, va y avoir plein d'autres belles choses qui, qui pourront être faites grâce à, à ce programme. Même au niveau personnel, ma vie a changé avec mon entourage qui me considère comme je suis aujourd'hui et comme j'ai envie d'être. Au niveau des défis, c'est assez marrant parce que quand j'ai commencé le programme à l'Académie, j'avais des objectifs des... qui finalement ont un petit peu évolué parce qu'en fait, en faisant ce programme, on se sent inarrêtable, on progresse tellement vite que finalement, il bah, n'y a plus aucun objectif qui nous paraisse euh, impossible. Je, je pense, et ça fait un petit peu peut-être trop publicité de, de dire ça, mais il faut, euh, il faut foncer. C'est vrai que moi, la première fois, quand j'ai vu les pubs sur Facebook, je me suis dit, mais c'est un vendeur de rêve. Enfin, on ne peut pas comme ça tout changer. Tout le monde n'est peut-être pas capable de, faire, de réaliser son objectif. Mais en fait, non, il ne faut pas s'arrêter là parce que ce que, la, ce que le programme il, il offre, même si finalement on n'atteint pas l'objectif pour lequel on, on est venu, euh, ça, ça offre plein d'autres choses qui vont, euh, qui vont vous ouvrir la vie et vous permettre de vivre tout simplement mieux avec, euh, avec vous-même déjà dans un premier temps et donc forcément avec les autres autour de vous.